Et salut à tous c'est Tips Airon pour vous commenter le clip du dimanche numéro 31 Donc pas de temps à perdre on y va tout de suite C'est Tips Kairos en MME sur euh, Raid à 50 Sniper que j'adore vraiment Il fait un premier kill difficile, il se retourne, un deuxième et là ça s'accélère d'un coup La collate et le cinquième kill pour la 5 fidon Creed Donc voilà ralenti, gros GG à toi Kairos donc on passe maintenant au clip fail, je suis pas avec attack ce dimanche parce qu'il a quelques empêchements, donc euh, j'ai préféré euh, le faire tout seul et le laisser régler ça. Donc c'est encore du type Skyrose. et ouais, clip du dimanche full Sky Rose. <rire> ce qui nous rend des clips en ce moment, il est chaud. Donc sur turbine en euh, MME avec euh, Optix, euh, beaucoup de membres de la type, je Et là il va nous rentrer, ça faisait longtemps, un trickshot hitmarker, marker 1080, magnifique, dommage, somme à toi, <rire> voilà donc euh, c'était tout pour ce dimanche, euh, je voulais aussi vous parler d'autre chose, c'est simplement vous poser une petite question. Est-ce que vous préférez que pour les clips du dimanche, ce soit la personne qui a rentré le clip qui le commente, ou que ce soit plutôt un autre membre de la team qui commande le clip euh, de quelqu'un d'autre euh, Faites-nous euh, faites savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse là, allez, ciao tout le monde